Donc je vais m'intéresser ici au protocole FTP, qui est un protocole applicatif connu. Donc je vais dans un premier temps établir ce qu'on appelle un canal de commande. un FTP, vous avez deux canaux à établir, un canal de commande et ensuite un canal de données, qui est le, pour le second éventuellement temporaire. Et pour cela, il vous faut deux choses. La première, c'est l'adresse IP ou le nom du serveur, mais également un port. Donc le port 21... Et le port standard pour établir un canal de commande ou un canal de contrôle, les deux noms sont valables, au niveau du serveur FTP. Donc on va se connecter en FTP sur le serveur, au niveau du port 21, et ensuite on va lancer des commandes en ASCII. Donc ça c'est pour le canal de commande assez standard. Alors Le deuxième point que je vais évoquer ici, c'est d'établir un canal de données. Alors Le canal de données peut être ASCII mais également binaire. Alors pour réaliser cela, on va faire un programme, du moins je vais vous donner un programme assez simple, vous allez voir, qui va permettre finalement de réaliser le transfert. Donc ce programme il s'appelle Passive, je vais essayer de vous le montrer dans quelques instants. L'idée principale de ce programme, c'est d'établir le canal de données, d'aller se connecter Alors en mode passif, c'est-à-dire que c'est le client qui va venir se connecter sur le serveur et pas l'inverse, de manière à pouvoir passer un petit peu tout ce qui concerne les NAT et les, euh, les filtres en tout genre. Donc le client va se connecter sur le serveur une fois que le serveur lui aura fourni les informations de connexion. Alors comment ce programme fonctionne alors, Vous voyez qu'effectivement il y a un bon nombre de commentaires, pas mal d'exemples associés avec des tests à réaliser. Mais il y a également, alors tout en haut du fichier, vous allez trouver en fait la ligne de commande qui permettra de lancer le programme Java. Donc ça je pense que ça ne posera pas de problème il ne faudra juste pas oublier de préciser l'adresse IP et le port du serveur sur lequel euh, il vous a indiqué de vous connecter. Alors cette ligne de commande, je l'ai copiée-collée. Je vais m'intéresser un petit peu au programme, qui est assez simple. En fait, il va juste se connecter sur une adresse IP et un port qu'on va passer en ligne de commande, au niveau euh, de la de, de, de, de connexion. Et ensuite, vous allez finalement lire des octets et les écrire dans un fichier, éventuellement les dumper, c'est ce qui est marqué en dessous, mais rien de plus. Donc dans un premier temps, je copie-colle ma ligne, je la conserve. Et ensuite, je vais aller chercher mon exemple, mon serveur exemple, qui est FTP de BioInfo, de l'IBI. Alors je le considère assez pratique, donc pour le coup, je vais le lancer au niveau de mon telnet et au niveau du port mentair. Donc je rappelle, telnet, c'est un client TCP, rien de neuf de là-dessus. Donc je vais dans un premier temps lancer la connexion au niveau telnet et vous voyez qu'effectivement, il m'a dit que tout se passait bien et j'ai eu un code 220. Pour se loguer, en général, on utilise le login anonyme suivi du mot de passe. Quand euh, vous avez une connexion qui est libre, c'est un mot de passe qui est finalement votre email. Alors là, on va voir, effectivement, l'email n'est même pas nécessaire. C'est-à-dire que l'utilisateur anonyme est toujours présent et dans certains cas, il n a même pas besoin de rentrer son email ou euh, tout autre email pour euh, se connecter. Alors Une deuxième commande qu'on va faire qui est importante, c'est de savoir un petit peu quelles sont les commandes qui sont supportées par ce serveur. Pour ça, il y a la commande « help » qui vous indique par exemple que vous avez la commande « kit » qui est utile. Vous avez également la commande « passive » qui va être pratique. On voit au-dessus qu'il y a « list » également. Et également le type qui nous sera utile par la suite. Ainsi que « retrieve ». Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se mettre en mode « dit passive ». C'est-à-dire qu'en mode « passive », on va demander au serveur de nous fournir des informations pour établir notre canal de données. Il y a l'adresse IP et le port. Le port, c'est 191 fois 256 plus 91, tout simplement, puisque c'est donné octet par octet. Donc ici, on va, tout en bas, compléter notre ligne de commande en indiquant l'adresse IP et le port. Je rappelle que le port, ici, c'est 191 fois 256 plus 91, c'est une valeur sur deux octets, finalement. Et finalement, on s'est connecté sur ce, ce deuxième canal, ce qui va nous permettre, par exemple, de lancer des commandes qui vont envoyer des données sur le canal de données, ici. Donc par exemple, quand j'ai fait liste ici, ben finalement j'ai eu des informations qui sont apparues sur mon canal de données. Alors j'ai le dump à la fois euh, euh, hexadécimal, mais également un format ASCII qui est un peu plus lisible. Je m'intéressais par exemple ici au répertoire pub, pour pouvoir accéder au répertoire pub associé. Alors le problème c'est qu'il a coupé le canal de données, donc il faut que je repasse à nouveau en mode passif. Donc je vais à nouveau faire ça, je vais repasser en mode passif en reprenant le nouveau euh, canal de données fourni et ensuite je vais par exemple me déplacer dans les répertoires alors je vais aller dans le répertoire pub et je vais tricher un petit peu je sais qu'il y a un répertoire contrib à l'intérieur que j'aurais pu réobtenir en faisant un liste mais allons-y directement donc je vais faire à nouveau un liste ici parce que je ne fais pas une bonne mémoire sur les fichiers et je vais voir effectivement qu'il y a une liste de répertoires ou de fichiers alors celui qui m'intéresse c'est un fichier wave qui est situé euh, ici donc c'est complete.wave que je souhaite d'ailleurs télécharger je veux le récupérer alors pour ça, je vais tout d'abord passer en mode à nouveau passive. Bon, de ce côté-ci, pas de souci, je refais la même manip. Je me mets donc en connexion sur le nouveau canal de données qui m'a établi, sachant que les autres, les précédents, ont été fermés. Hein. Et ensuite, je vais faire une manipulation qui est importante. Alors, il y a la commande type. Elle est avec une option qui est soit le type I, soit le type A. Alors par défaut, il faut savoir que vous êtes en mode ASCII, c'est-à-dire que vous êtes dans le mode A. Et donc, si vous téléchargez un fichier binaire, ben en fait, il est corrompu. Il faut être systématiquement dans le type I pour télécharger des fichiers binaires qui ne sont pas composés de caractères ASCII uniquement. Et enfin, je vais demander au serveur de retrouver, donc c'est la commande retrieve, entre guillemets, de retrouver le fichier complet .wav et de le transférer. Alors là, le fichier est assez long, hein, c'est-à-dire que le dump ASCII euh, ou le dump hexadécimal, il est impossible à lire. Mais par contre, l'avantage du petit client, c'est qu'il vous le met dans un fichier euh, binaire, le fichier .bin qui est ici, que je vais renommer en complet.wave pour pouvoir ensuite le lire. Alors, une chose importante à la fin, quand même, c'est de pouvoir quitter proprement. C'est-à-dire que le fichier, le canal de données a été coupé déjà, et avec un kit, vous allez arrêter le canal de commande. Pour la pour la fois finale et enfin je vais pouvoir lire mon fichier